Installer l'aération d'un vide sanitaire Afin de continuer à assurer son rôle d'isolation de l'habitation par rapport au sol, le vide sanitaire de votre maison doit rester sain. Il doit avoir pour cela une bonne ventilation. Ce sont les grilles d'aération positionnées sur chaque côté de votre maison qui assurent cette ventilation. Nous allons voir maintenant comment installer ces bouches d'aération nommées claustra par certains fabricants. Choisir ces grilles d'aération. Il existe plusieurs types et formats de grilles d'aération pour vide sanitaire. Il y en a en ciment, en métal ou bien encore en PVC. Elles peuvent être soit collées, vissées ou bien scellées. Mon choix s'est porté sur des grilles d'aération en PVC couleur sable de la marque Nicole De dimension 120 sur 120 mm qui sont à sceller. Ces grilles sont légères car en PVC mais ça ne les rend pas moins robustes dans le temps. La grille a des côtés crantés, ce qui facilite la prise dans le sol. Elle possède sur sa face postérieure une grille en acier inoxydable qui limite l'installation des nuisibles, rats, souris, moustiques, etc. dans le vide sanitaire. Comment installer ces grilles d'aération dans son vide sanitaire A l'aide d'une massette et d'un burin pointu, il est facile de percer au travers de la Glo un passage rond d'environ 11 à 12 cm de diamètre. Je ne vais bien sûr pas laisser ce passage d'aération en l'état. Pour améliorer cette aération, je découpe à la Ciametto au préalable un morceau de tuyau en PVC de diamètre 100 mm et de 25 cm de longueur. Le mur ayant une épaisseur de 20 cm... Le tuyau dépassera à l'intérieur du vide sanitaire. Portion de tuyau de 25 cm. Je mets donc en place cet élément dans le passage fait précédemment. Comme on peut le voir, le résultat n'est pas parfait puisqu'il persiste un espace perdu entre le tuyau et le mur. Bien entendu, je ne vais pas laisser ça dans cet état. Dans un seau, aidé d'un mélangeur fixé à une perceuse, je prépare un peu de mortier-colle à brique. Un autre type de mortier-colle peut être employé. Mais quel que soit votre choix, le tout est assuré un bon maintien et une certaine étanchéité. Et pour cela, la colle à briques est parfaite. En plus, elle sèche rapidement. J'applique donc à l'aide d'une spatule la colle et je viens colmater l'espace entre le tuyau PVC et le parpaing. Après quelques heures de séchage, l'ensemble est parfaitement scellé. Les étapes précédentes m'ont permis de préparer une entrée d'air propre pour mon vide sanitaire. Il est temps maintenant de passer à l'étape finale, la fixation de la grille d'aération. Pour me faciliter la tâche, j'ai choisi un double encollage de la grille, qui permet une pose facilitée et un scellement pérenne. Premièrement, avec un pistolet à cartouche, j'impose 4 points de colle tout matériau aux 4 angles de la face postérieure de la grille. J'applique ensuite la grille dans sa position définitive, face à l'entrée d'air. Elle est collée en quelques secondes. Deuxièmement, j'encolle les quatre côtés de la grille d'aération avec du à briques. Je fais bien attention de ne pas en mettre de trop. Je ne veux pas tâcher la couleur sable du claustra. Il suffit de 5 mm pour que la grille soit scellée et assurer un excellent maintien. Ce faisant, je laisse la place pour l'enduit de façade qui, lorsqu'il sera projeté par les façadiers, viendra terminer le scellement et l'aspect visuel. Voilà, c'est terminé comme on l'a vu, la mise en place des grilles d'aération d'un vide sanitaire n'est pas très compliquée. Cela nécessite un peu d'outillage et un peu de temps. Ne négligez pas la ventilation de votre vide sanitaire. C'est sans le savoir un élément important de la santé et de la salubrité de votre habitation. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtirsa maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications.